Bonjour à tous, voici votre horoscope pour la semaine du 20 au 26 janvier. Euh, N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, euh, vos prévisions mensuelles du mois de février sont en ligne, de même que toujours les prévisions pour 2020. N'oubliez pas non plus que nous avons un live hein, le mardi soir de 20h à 21h à 22h, pardon, et que vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, il euh, y a une page Facebook, et en dernier lieu, euh, que vous pouvez obtenir une consultation avec Zoé ou avec moi au choix, euh, en nous écrivant à l'adresse qui s'inscrit. Mm. Bélier et ascendant Bélier dans votre horoscope de cette semaine, du changement dans le ciel et du changement qui va vous convenir. Le soleil rentre en effet lundi en Verseau, hein, le signe ami euh, euh, qui gère vos amitiés, euh, la solidarité, l'entraide, les projets, c'est un secteur euh, euh, foisonnant et euh, en même temps euh, excitant euh, de votre zodiaque, euh, d'autant plus que euh, le soleil va être conjoint à mercure donc vous aurez une foule de contacts, d'idées, il y aura mais vraiment du mouvement hein, cette semaine, euh, et que les deux, hein, soleil et mercure, vont être euh, en aspect dynamique, pour ne pas dire en dissonance, hein, en aspect dynamique euh, avec Uranus qui est la planète du Verseau. Donc Uranus va être extrêmement euh, forte là dans les semaines qui viennent, justement parce que le soleil euh, et mercure sont chez elle. Hein. Euh, Uranus qui, vous, je vous le rappelle, est euh, donc euh, en taureau, euh, en aspect dynamique euh, avec euh, votre, euh, avec euh, donc le soleil et euh, mercure ça peut donner euh, des, des retournements de situation, des surprises de dernière minute, des euh, euh, des imprévus hein, de toutes sortes et euh, Bon, je pense pas du tout que ça vous contrariera, étant donné que vous serez justement à, à l'affût de, de tout ce qui peut changer, de tout ce qui peut être nouveau, et même dans certains cas, vous vous intéresserez de plus près à tout ce qui est euh, science, technique, nouvelles technologies. Euh, euh, bon. Euh, pour certains ça peut vous passionner, parce que n'oublions pas que vous êtes Bélier, hein, et que le Bélier fonctionne pour beaucoup euh, à la passion. De bonnes journées avec la lune du Sagittaire lundi et mardi. Euh, vous serez justement euh, très stimulé intellectuellement, vous aurez très envie euh, d'aller à, à l'aventure, mais euh, des aventures plus intellectuelles évidemment que euh, voyages, euh, voyez, ou, ou autre style de découverte. Peut-être que vous allez lire euh, des magazines ou, ou, ou un bouquin, ou quelque chose qui va euh, fortement euh, éveiller votre curiosité. <musique> taureau et ascendant Taureau, dans votre horoscope de cette semaine, attention les yeux! Euh, le Soleil en effet entre lundi en Verseau, il va être tout de suite conjoint à Mercure, ce qui est une bonne euh, conjoncture, hein, dans la mesure où ça valorise effectivement les échanges, tout ce qui est euh, lié à, à Mercure, hein, euh, au bout du compte, mais les deux planètes vont évidemment être en en dissonance euh, et, et d'ailleurs Mercure l'est déjà depuis deux trois jours euh, avec Uranus qui occupe votre premier décan. Donc bon, c'est une conjoncture, on va dire un petit peu électrique, hein, un petit peu euh, stressante. Il hein. y, y a du stress, mais bon, mon conseil, comme c'est un stress que vous connaissez parce que l'aspect d'Uranus en question, il est là depuis un petit bout de temps. Hein. Donc euh, vous devez avoir une méthode très certainement pour éloigner le stress, utilisez-la. Euh, bon, je pense que euh, essayez de dormir davantage, de prendre du recul, euh, de ne pas être le nez dans, pas avoir le nez dans le guidon. Hein. Souvent, le Taureau, vous êtes un signe entier, donc vous vous mettez dans le, dans la situation à fond. Hein. Or, euh, bon, plus vous vous mettez à fond et plus vous serez stressé parce que vous allez n'en voir que les aspects négatifs. Vous n'aurez pas assez de recul pour voir qu'est-ce qu'il peut y avoir de positif dans cette conjoncture. Et croyez-moi, il y en a. Bon. C'est vrai qu'il y a des choses à digérer, à euh, comment dire, euh, des choses à accepter, à vous a... une adaptation hein, qui vous est demandée, mais bon, une fois que vous serez passé par ces stades un petit peu difficiles, vous verrez euh, que votre vie a évolué, que vous avez bougé, que vous avez appris euh, quelque chose de cette expérience. Deux bonnes journées dans cette semaine dont je vous ai dit qu'elle était un petit peu mouvementée, euh, un petit peu instable, Eh bien euh, mercredi et jeudi parce que la lune sera dans un signe stable en Capricorne et que donc euh, bah, vos, vos humeurs à vous euh, seront plus stables et euh, vous aurez la possibilité euh, peut-être de voir un petit peu plus loin euh, que, que le nez dans le guidon dont je vous parlais, euh, probablement parce que quel... vous aurez une conversation euh, avec quelqu'un. Gémeaux et ascendant Gémeaux dans votre horoscope de cette semaine, des bonnes nouvelles pour vous. Hein? Le Soleil fait son entrée lundi en Verseau, un signe ami et euh, se trouve tout de suite en conjonction avec votre planète maîtresse, avec Mercure, bon les deux étant en dissonance, euh, on va dire en aspect dynamique, hein, avec euh, avec Uranus. Bon c'est une conjoncture à mon avis qui ne doit pas énormément, euh, euh, en tout cas l'aspect le, le, dynamique euh, pas une énorme influence hein, euh, sur les Gémeaux, ce qui va avoir plus d'influence c'est le, le fait que le Verseau se mette en place, que Mercure soit dans ce signe du Verseau, et euh, donc c'est le signe, vous le savez, de l'amitié, de la solidarité, euh, de la créativité aussi, les Verseaux ont énormément d'idées, et euh, précisément euh, le secteur qui est euh, occupé dans votre zodiaque par le Verseau est un secteur euh, comment dire, relationnel, mais euh, au sens large du terme, hein, c'est-à-dire qu'il y, y a un côté euh, en même temps ouverture sur d'autres mondes, sur d'autres univers, peut-être sur d'autres milieux, peut-être que vous allez être en contact avec des gens euh, qui n'appartiennent pas à votre euh, milieu à vous, mais qui euh, sont dans d'autres univers et c'est avec un plaisir fou que vous découvrirez, ou que vous évoluerez peut-être dans ce... dans ces nouveaux univers. Quand je parle d'univers, c'est des milieux, vous voyez, bon... on sait que... on, on, on vient tous de différents milieux, hein? et là vous serez en contact avec un milieu que... Euh, peut-être vous admirez, que vous appréciez, ou vous avez euh, des gens que vous admirez par exemple, et euh, ce serait d'être accepté par ce monde-là, euh, serait pour vous une belle reconnaissance. Vendredi et samedi hein, seront de belles journées parce que vendredi c'est la nouvelle lune, et euh, la nouvelle lune, bon, bah, elle accentue évidemment le climat euh, dont je vous parlais euh, tout à l'heure, et euh, donc vous serez probablement euh, peut-être que vous allez partir hein, pour le week-end, que vous allez euh, prendre de la distance, ou alors vous allez euh, aller rendre visite à des amis avec qui vous échangerez des idées. Bon tout ça euh, créera une ambiance un petit peu différente. Cancer et ascendant Cancer dans votre horoscope de cette semaine, bon, il y a du changement dans l'air. D'abord c'est la nouvelle lune hein, et, et je commence avec elle euh, en ce qui vous concerne, vous les cancers, parce que vous y êtes particulièrement sensibles. Cette nouvelle lune a lieu vendredi en, en Verseau, mais euh, donc le soleil lui-même fait son entrée en Verseau lundi et se trouve tout de suite conjoint à Mercure, tout en formant un aspect dynamique avec uranus. Hein. Euh, je vous en ai souvent parlé d'uranus, elle est en bon aspect avec vous, donc ça n'aura pas le fait qu'il y ait cet aspect dynamique, je ne pense pas que, que ce sera négatif pour vous, bien au contraire. Alors que faut-il faire pour vous adapter à la période Verseau qui est un, un, un signe quand même assez électrique, c'est un signe d'air, alors que vous êtes un signe d'eau, euh, qui n'avait pas du tout les mêmes euh, méthodes, les mêmes attentes, la même façon euh, d'agir hein, que, que le Verseau. Qu'est-ce que euh, vous pouvez euh, lui prendre finalement euh, pour être, pour vous sentir euh, euh, bien euh, dans cette euh, nouvelle ambiance? Moi je pense qu'il y a une espèce de rapidité euh, chez le Verseau, une impatience même parfois, dont vous pouvez vous inspirer pour euh, aller euh, plus vite euh, dans votre travail par exemple, hein, euh, euh, ou pour, euh, bon, étant donné que le Verseau représente pour vous euh, un secteur euh, d'argent, ou pour euh, faire rentrer plus rapidement de l'argent qu'on vous doit, ou même, euh, au contraire, payer plus rapidement euh, l'une de vos factures. Hein. Il y a une question de rapidité euh, qui, si vous la prenez en compte, qui va vous aider à euh, à vous débarrasser finalement de choses qui vous ennuient, qui vous encombrent. Faudrait même peut-être faire un, un peu le vide hein, chez vous, enfin pas complètement, mais euh, Hein, euh, vous débarrasser de certaines choses. Entre mardi et mercredi vous aurez plutôt une bonne ambiance, d'abord vous pourriez être invité quelque part, hein, il y aura une conjonction, une rencontre entre la Lune et, et Jupiter qui se fera face à vous, donc vous pourriez être invité ou par quelqu'un euh, qui a de l'importance à vos yeux, ou alors dans un mariage, une cérémonie, vous voyez? Quelque chose où euh, bah vous, serez, euh, vous serez content d'être, vous serez content d'être là. Lyon et ascendant Lyon, dans votre horoscope de cette semaine, il euh, y a euh, du lourd! <rire> Je dis ça, mais bon... Le soleil rentre en verseau lundi, hein, le signe qui s'oppose au vôtre, bon ça c'est pas forcément euh, euh, quelque chose de, de négatif, hein, ça met simplement l'accent sur les autres hein, et euh, sur des personnes peut-être importantes pour vous, hein, euh, votre conjoint par exemple. Hein, euh, le soleil est euh, étant tout de suite en conjonction avec Mercure, il va y avoir une nouvelle lune aussi vendredi, euh, mais malheureusement euh, les planètes, euh, donc les trois planètes, hein, soleil, lune, le jour de la nouvelle lune et mercure, mais ce sera dépassé, seront en dissonance euh, avec uranus. L'important sera la, la nouvelle lune euh, en dissonance avec uranus, et euh, bon, si vous êtes du premier er des camps, par exemple, vous risquez d'avoir encore un imprévu ou euh, d'avoir un, un stress hein, euh, euh, dans le domaine... Euh, par, plutôt dans le domaine professionnel je dirais, euh, mais en l'absence de votre thème personnel, bien évidemment euh, d'autres domaines euh, peuvent être concernés, non pas en plus, mais euh, bon, euh, ça peut concerner par exemple euh, euh, bah, votre couple, hein, ou l'ambiance familiale, euh, euh, ou ça peut vous concerner vous-même parce que vous avez un choix à faire, que vous voulez changer de direction euh, dans votre vie. Euh, C'est un peu les derniers euh, passages euh, d'Uranus hein, pour certains du début du signe, parce qu'elle s'en va, elle elle va aller jusqu'à 10 degrés, c'est-à-dire sur le premier degré du deuxième e décan euh, dans, dans les mois qui viennent. Donc euh, bon, euh, je suppose que comme ça fait quand même deux ans que vous l'avez, vous avez trouvé euh, le moyen de, de ne pas être trop stressé, et, et si jamais le stress vous, vous envahit de nouveau, n'oubliez pas qu'il y a des techniques physiques euh, euh, de, de respiration, de méditation, etc. qui peuvent vous aider à, à mieux vivre euh, la situation. Lundi et mardi seront des bonnes journées, la lune sera en Sagittaire et... Euh, bon, euh, peut-être que finalement l'imprévu que euh, va représenter l'arrivée du soleil en Verseau, en dissonance avec Uranus, Peut-être que ça va, ça peut vous donner des idées, que vous pouvez euh, finalement euh, le vivre euh, de manière un petit peu plus positive que les autres fois, euh, peut-être parce que tout simplement vous avez compris ce que la vie euh, vous demandait. Vierge et ascendant Vierge, dans votre horoscope de cette semaine, il y a euh, du mouvement, du changement, euh, euh, peut-être un peu d'énervement. Hein. Je vous explique, le soleil rentre en Verseau lundi, euh, se place tout en conjonction euh, avec votre planète Mercure, euh, le tout euh, étant en dissonance avec Uranus, mais comme Uranus est en bon aspect avec vous, je ne pense pas que ça vous impactera euh, de manière négative. Hein. Bon, simplement il peut y avoir un petit imprévu dans le domaine du travail parce que Uranus gère, euh, Uranus et le Verseau, hein, euh, puisque Uranus est la planète du Verseau, gère euh, le domaine du travail dont on connaît l'importance qu'il a euh, pour la plupart des Vierges, hein. et quand ça n'est pas le travail où vous allez tous les matins, c'est un travail que euh, personnel, euh, quelque chose que vous avez beaucoup investi, en tout cas euh, intellectuellement. Bref, euh, donc le seul petit problème qui risque d'y avoir avec euh, euh, ces mouvements, euh, ces changements euh, dans votre vie quotidienne, qui sont des petits changements, hein? mais bon, vous, vous aimez bien vos habitudes, hein? euh, bah c'est justement que vous serez énervé euh, parce que euh, ce ne sera pas euh, ni vos horaires, ni votre... Euh, ni ce que vous faites d'habitude, euh, quotidiennement. Donc euh, il faudra vous adapter et, et ça, ça peut créer euh, de la nervosité et euh, on sait à quel point la Vierge est un signe nerveux, et mes nerveux rentrer, hein, c'est-à-dire que vous ne sortez pas votre nervosité et du coup hein, vous somatisez. Ne vous étonnez pas si vous avez mal à la tête, mal au dos, euh, euh, je, que sais-je! Je veux hein, dire on peut somatiser de partout parce que on, on ne sort pas euh, quelque chose de l'ordre du négatif. Mercredi et jeudi, voilà, deux bonnes journées où euh, vous serez un petit peu moins euh, nerveux, euh, peut-être parce que vous serez distrait, hein? il y aura de la distraction dans l'air, alors que ce soit parce que vous verrez des amis, ou parce que vous irez au cinéma, ou euh, euh, bon, vous sortirez, vous ferez des choses avec vos enfants si vous en avez, bref, donc euh, vous penserez moins à tout ce qui peut vous énerver. Balance et ascendant Balance, euh, dans votre horoscope de cette semaine, ben j'ai plutôt des bonnes nouvelles hein, pour vous, euh, en tout cas si vous êtes du premier er décor, mais même pour le deuxième, hein, euh, vous avez Mars donc hein, ça y va du côté du boulot. Donc euh, le Soleil rentre lundi en Verseau, il est conjoint tout de suite à, à Mercure, et puis il va y avoir une nouvelle Lune vendredi, euh, euh, donc une rencontre Soleil-Lune, et tout ça en dissonance avec Uranus. Mais comme Uranus ne fait pas de dissonance avec vous, les balances, donc je ne pense pas que ça aura un impact quelconque. Hein. En revanche, bon, la, pr la présence des planètes en Verseau est importante parce qu'elle met l'accent sur vos qualités, sur vos dons, vos talents, euh, sur euh, la façon dont vous pouvez euh, attirer l'attention des autres, euh, euh, même si vous êtes quelqu'un qui n'aime pas euh, ça, hein, attirer l'attention, parce que souvent la Balance elle aime bien être au second plan, euh, euh, elle aime soutenir, aider, euh, bon, c'est peut-être ce que vous ferez aussi, hein, parce que le Verseau est le signe de l'entraide. Mais bon, il y aura euh, la possibilité, si vous en avez le désir, d'être mis en avant, d'être même peut-être admirer, congratuler, féliciter, parce que vous aurez euh, réussi quelque chose et, et que parfois vous ne vous y attendiez pas, hein? euh, ça peut arriver. Bon cette nouvelle lune elle met l'accent également sur les enfants si vous en avez, ou ceux que vous aimeriez avoir, et c'est donc une très bonne période si vous voulez faire un bébé, alors vous pouvez vous vous y mettre parce que disons que euh, c'est favorable à la conception d'un enfant euh, ou même à l'arrivée d'un enfant euh, naturel ou adopté. La fin de la semaine en gros, hein, à partir de vendredi, sera plutôt sympathique. D'abord vendredi c'est la nouvelle lune, donc euh, hein, en général on la sent quand même un petit peu avant, hein, pas, pas le jour même, bref ce sera un week-end où vous ferez du nouveau, peut-être que vous irez euh, dîner euh, ou euh, rendre visite à des personnes que vous ne connaissez pas très bien. Vous serez bon dans, dans quelque chose de, de différent des autres week-ends. Scorpion et ascendant Scorpion, dans votre horoscope de cette semaine, c'est pas toujours facile hein, pour certains d'entre vous, et je pense en particulier au premier décan, euh, dans la mesure où le soleil rentre lundi en Verseau, alors certes il est conjoint à Mercure, ce qui est plutôt une bonne chose pour les idées, hein, ou pour votre façon euh, de vous exprimer, vos moyens d'expression en général. Euh, toutefois, euh, il est, euh, les deux planètes sont en dissonance avec Uranus, dont vous savez euh, qu'elle s'oppose à vous depuis euh, quelque temps déjà. Et la nouvelle lune de vendredi euh, ne sera pas pour arranger les choses, puisqu'elle est pile euh, en dissonance avec Uranus. Alors, comme ça fait longtemps que vous avez cette dissonance, vous savez euh, ce qu'il en est, vous savez peut-être comment lutter contre les effets émotionnels hein, de, de cette euh, conjoncture, parce que ça provoque en vous euh, hein, euh, pas des tsunamis, mais bon de, quand même ça vous remue intérieurement, et alors comment euh, vous pouvez lutter contre ça, comment... Moi je crois qu'il ne faut pas lutter, je crois qu'il faut laisser les émotions s'exprimer, parce que si vous les refoulez, ah ben elles ressortiront d'une autre manière, hein, en somatisation, ou alors vous vous ferez mal quelque part, bon! Laissez ces émotions s'exprimer, euh, sans pour autant euh, euh, vous mettre trop en colère contre quelqu'un, parce que cette personne est selon vous responsable de ce qui se passe. C'est possible hein, qu'il y ait quelqu'un qui soit responsable, je ne le nie pas! mais bon, peut-être que vous pouvez adopter euh, l'attitude du sage, hein? vous êtes capable de le faire, hein? euh, et, et que vous pouvez aussi essayer de comprendre ce que la vie vous dit à travers euh, ce que vous traversez. De bonnes journées, mercredi et jeudi, avec la lune en capricorne, parce que bon, euh, Peut-être vous pourrez échanger avec quelqu'un, euh, être un petit peu plus en confiance et donc lui dire des choses de votre intimité, et que cette personne sera de bons conseils. En tout cas, si on vous donne des conseils, ce sera désintéressé et ce seront des conseils qui pourraient vous être très utiles. Sagittaire et ascendant Sagittaire, dans votre horoscope de cette semaine, j'ai plutôt des bonnes nouvelles pour vous. Bon, certes, deuxième décan, euh, Mars est toujours chez vous et ça peut. Euh, le tonnerre peut un peu gronder, hein, euh, ou alors vous avez attrapé euh, euh, la crève, comme on dit. Mais bon, il y a du très bon pour le premier décan pour l'instant, tout le monde y aura droit. Euh, le soleil rentre lundi en Verseau. Il s'acoquine avec Mercure pendant deux ou trois jours. Donc voilà, vous allez avoir des bonnes idées, des idées originales, ou alors vous allez pouvoir euh, être très convaincant si vous avez euh, des négociations, des discussions à mener. Tout ça va faciliter la communication et votre manière à vous de communiquer. Euh, euh, bon, toujours un petit peu dans l'enthousiasme, dans l'exagération le, dans, bah dans dans aussi, mais bon, ça portera ses fruits. Bon, les deux planètes euh, vont être en, en dissonance avec Uranus et on le sentira surtout euh, au moment de la nouvelle lune de vendredi, hein, donc euh, bon, je pense pas que ça ait euh, vraiment euh, une grande influence sur vous, mais bon, il se pourrait qu'un rendez-vous soit remis, ou que euh, vous vous trompiez de route, euh, si vous êtes en voiture, mais bon, des détails un petit peu idiots euh, euh, qui euh, vous énerveront. Voilà, ça peut créer tout simplement euh, euh, de la nervosité, mais il faudra pas rester là-dedans. Hein. Bon d'ailleurs c'est une de vos facilités de vous débarrasser hein, de ce qui vous de ce qui vous ennuie, vous vous en débarrassez facilement. Euh, mon conseil pour bien vivre la période Verseau, être à l'écoute des autres. Hein. Le Sagittaire est souvent... Euh, euh, il aime bien être, avoir la vedette, donc il aime parler, il aime exposer ses idées, etc. Mais je pense que vous avez intérêt à être à l'écoute des idées des autres, parce que vous pouvez en, en faire votre miel. Vous pourrez y trouver vous-même d'autres idées. La fin de la semaine sera vraiment agréable, puisqu'il y a la nouvelle lune euh, vendredi après-midi, et euh, samedi et dimanche la lune sera en Verseau, donc euh, bon, vous ferez du nouveau d'une manière ou d'une autre, euh, soit vous ferez Effectuer un petit déplacement que vous n'avez pas l'habitude de faire, ou alors ce sont des gens, euh, des proches peut-être qui vont, qui venir, viendront vous rendre visite alors que ça n'est pas habituel. Il hein. y a de l'inhabituel donc euh, au cours du week-end. Capricorne et ascendant Capricorne dans votre horoscope de cette semaine. Euh, tout se passe chez votre voisin, le Verseau. En effet, euh, le soleil rentre dans ce signe lundi, se colle un petit peu à, à mercure, ce qui est plutôt une bonne chose parce que par exemple si vous devez discuter d'argent, euh, si d'une un, rémunération, d'un prix, hein, euh, bon, bah, ce sera peut-être plus facile et plus rapide que vous ne le pensiez au départ. Euh, le... il y aura vendredi une nouvelle lune en Verseau, et alors elle sera en dissonance avec Uranus, laquelle est la planète du Verseau, donc elle va avoir beaucoup d'importance hein, euh, et euh, elle est en bon aspect avec vous. Donc moi je vous conseille, euh, si jamais il y a un imprévu, si quelque chose est déplacé ou euh, même annulé, ne vous énervez pas, ne prenez pas les choses trop à cœur, comme vous le faites souvent, euh, ne vous empêchez pas de dormir pour euh, des détails, hein, parce que tout ça euh, euh, je veux dire sera totalement euh, anecdotique, parce que le fond euh, de la conjoncture est bon pour vous, il met l'accent sur uranus et uranus est en harmonie avec votre premier décan et vous propose de vous débarrasser euh, d'un problème qui a dû marquer, euh, bon selon votre âge, hein, qui a dû marquer une partie de votre vie, c'est le problème de l'image, de ce qu'on pense de vous, de euh, vous voyez, de, de, du qu'en dira-t-on, de toutes ces choses qui sont mais vraiment des obstacles, à votre développement personnel, parce que vous vous mettez euh, beaucoup de barrières tout simplement pour euh, correspondre à une image. Et avec cet aspect d'Uranus, vous, vous devriez normalement arriver à vous débarrasser de ce petit euh, travers qui est vraiment euh, parfois un handicap hein, pour euh, le Capricorne. Mercredi devrait être plutôt une bonne journée puisque le, la Lune va rentrer dans votre signe et, et traverser votre premier décan, ce faisant elle sera en aspect mineur, mais c'est quand même un bon aspect avec le Soleil et Mercure, et en même temps elle sera en bon aspect avec Uranus. Donc ça va actualiser ce dont je vous parlais à l'instant, cette question de l'image dont euh, vous vous débarrassez peu à peu, ça ne vient pas tout d'un coup, peut-être que vous avez pris conscience de quelque chose et que petit à petit bah, vous arrivez à, à euh, passer à autre chose. <musique> VERSEAU et ascendant Verseau, bon anniversaire! Dans votre horoscope de cette semaine, en effet on retrouve dès lundi le soleil dans votre signe qui est conjoint à mercure, ce qui est plutôt une bonne chose dans la mesure où ça vous donne des idées, déjà que vous en avez 1000 à l'heure, ben vous en aurez 1000 et une à l'heure et vous vous exprimerez de manière plutôt convaincante. Et puis vendredi il y aura la, pleine lune, la nouvelle lune et, et là, c'est là où ça va pas être... bon, même quand le soleil va rentrer dans votre signe, ça va le faire! Hein. C'est la dissonance avec Uranus qui va être au, au premier plan, qui est réactualisée, elle vous a vraiment cassé les pieds depuis plusieurs mois, je pense surtout au mois de juillet dernier qui, est, qui a dû être vraiment hein, juin, juillet, août, une période difficile pour les Verseaux du, du premier décan. Et bon, heureusement c'est en train petit à petit de, de, de s'éloigner, euh, mais bon la nouvelle lune, euh, elle va vous rappeler forcément quelque chose du mois de juillet. Hein. Alors peut-être que comme c'est à, à l'opposition hein, puisque ça se passait en Lyon, euh, et, et qui est le, le, le signe opposé au vôtre, là ça se passe chez vous, alors peut-être que vous allez avoir l'avantage hein, et, et que donc quelque chose peut s'arranger, ça n'est pas impossible du tout, hein, mais s'arranger de manière parfois surprenante, euh, euh, totalement euh, inattendue euh, euh, et, et qui sera tout à fait en dehors des clous, voyez, en, en, en dehors des, des conventions, en dehors de ce qui euh, de ce que vous connaissez. Peut-être qu'on peut vous proposer quelque chose de totalement euh, différent de ce que vous faisiez euh, habituellement. Hein. Adaptez-vous, hein. c'est vraiment le conseil que je vous donne, adaptez-vous. De bonnes journées lundi et mardi justement pour vos projets. Euh, la Lune occupera le Sagittaire et vous aurez euh, encore une fois des idées à apporter à votre équipe ou aux gens avec qui vous travaillez sur, un, sur une idée, sur un projet... Euh, bon. Et si jamais ça n'est pas ça, et eh bien ce sont vos amitiés qui seront en vedette, vous aurez des nouvelles de quelqu'un que vous aimez beaucoup. Poisson et ascendant Poisson dans votre horoscope de cette semaine on a du nouveau. Euh, bah, la conjoncture se rapproche de vous puisque euh, lundi le Soleil rentre en Verseau, il suit euh, Mercure hein, qui était rentré la semaine dernière et euh, les deux planètes vont être en, en dissonance avec euh, Uranus, mais comme elle est, Uranus est en bon aspect avec vous, ça n'aura pas du tout d'effet négatif. Hein. Euh, C'est la même chose pour la nouvelle lune qui aura lieu vendredi et qui sera également euh, en dissonance, euh, en aspect dynamique on va dire avec uranus et je pense qu'au contraire ça pourrait faire arranger, faire avancer plutôt les choses, euh, votre situation ou votre développement personnel hein, tout simplement pourrait connaître euh, une, une avancée plus rapide. Euh, je parle de développement personnel parce que Uranus, qui est la planète maîtresse du Verseau, est très forte hein, pendant la période, et donc tout ce qu'elle produit dans votre vie, dans votre premier décan pour l'instant, euh, peut être mis euh, en lumière hein, par euh, la présence du soleil en Verseau et surtout donc euh, vendredi au moment de la nouvelle lune. Euh, bon, je pense que vous vous êtes découvert très certainement un nouveau centre d'intérêt et que grâce à ce centre d'intérêt vous apprenez euh, beaucoup de choses, vous êtes... Euh, votre curiosité s'est éveillée ou s'est réveillée, hein, si elle s'était endormie, ça arrive, et euh, bon, euh, vous nourrissez finalement votre intellect avec euh, ou grâce à euh, ce nouveau centre d'intérêt. Bon, j'ai fait un petit aparté pour le deuxième décan qui reçoit euh, une dissonance de Mars, euh, qui doit vous donner énormément de travail. Donc ne vous énervez pas, ne vous disputez pas avec vos chefs parce que vous trouvez qu'ils exagèrent, il hein, y a de l'exagération dans l'air. Bon, simplement vous faites le gros dos, vous attendez que ça passe parce que mars est rapide, ce sera l'affaire juste de 3 ou 4 jours. Deux bonnes journées mercredi et jeudi avec la lune en capricorne, c'est une lune de solidarité, d'amitié, de... Euh, comment dire... Euh, bah de nouveautés aussi, vous allez peut-être faire quelque chose que vous ne faites que très rarement, ou rencontrer une personne que vous ne voyez que très rarement, ou alors euh, voir euh, quelqu'un euh, qui vous aide. Je sais pas moi, un thérapeute, euh, quelqu'un qui est spécialisé euh, dans, dans quelque chose. Je vous dis à la semaine prochaine, profitez bien de celle-ci. Euh, D'ici là, si vous voulez encore plus de détails, vous avez euh, l'Audiotel de RTL 3210, ensuite vous avez le site astro de rtl.fr et enfin celui du figaro tv magazine. Bonne semaine à tous!